Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter la presqu'île de Quibron. Alors c'est une côte sauvage avec plein de rochers, des grosses vagues, des super beaux paysages et une petite ville sympa, je vais vous montrer tout ça. La presqu'île de Quibron se trouve dans le département du Morbihan en Bretagne. C'est une presqu'île réputée pour sa côte sauvage avec ses rochers et ses plages de sable fin. A gauche de la presqu'île, il y a l'océan Atlantique et à droite, c'est la baie de Quiberon. La côte sauvage est une côte granitique réputée pour ses falaises abruptes, ses criques sauvages. Il y a des grottes un peu partout creusées par les vagues. Il y a aussi beaucoup de vent et donc de très très grosses vagues. Il est interdit de se baigner car c'est trop dangereux. Sur la presqu'île, il y a environ 40 km de sentiers de randonnée qu'on peut faire à pied ou à vélo. Et la Côte Sauvage s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'Arche de Port-Blanc, qu'on appelle aussi la Roche Percée, est un emblème de la presqu'île de Quiberon. L'érosion a découpé cette arche dans la falaise. On peut aller dessous quand c'est marée basse. Je vous montre notre destination, ce que je crois être une petite chapelle au loin là-bas. On va aller voir. La presqu'île de Quiberon est réputée pour ses spots de surf. Il y a beaucoup de surfeurs, même en hiver quand l'eau est à 10 degrés. Mais attention, il faut être un surfeur expérimenté car c'est très dangereux. On se rapproche de ce que je crois toujours être une petite chapelle. Et en fait non, ce sont les ruines de la maison des douaniers, à la pointe du Perchaud. Et en fait c'est un ancien poste de garde militaire. Les ruines ont été taguées il y a plein de graffitis. De là-haut, on a une très belle vue. Alors, je suis passée à côté d'un énorme trou et heureusement, il était entouré de barrières. Bien sûr, j'ai vérifié que ma caméra était bien accrochée avant de filmer. Et euh, ici, en bas à gauche, on peut voir la grotte euh, dans laquelle euh, les vagues rentrent et c'est la grotte que je viens de vous montrer euh, vue d'au-dessus. On va essayer d'aller dans le sémaphore qui est là. On va voir si on peut rentrer dedans et de là-haut, on devrait avoir une belle vue sur euh, toute la presqu'île de Quiberon rentrer dedans, alors je vais monter tout là-haut on arrive en haut La tour de Lokmaria est un ancien sémaphore qui date de 1806. Alors Un sémaphore, c'est un poste de défense qui surveille les bateaux qui approchent des côtes et qui signale les ennemis grâce à des signaux lumineux codés. Ce sémaphore a été détruit par un incendie en 1944. Les ruines ont été démolies en 1976 et seule la tour ronde a été préservée. Maintenant, ça sert seulement à voir le panorama. Le château Turpo, du nom de son constructeur, est la villa emblématique de Quiberon. On le voit partout sur les cartes postales. C'est un château de style anglo-médiéval construit en 1904. Et le château, en fait, sépare la côte sauvage de la ville de Quibron. Quiberon est une station balnéaire, c'est une jolie petite ville avec un port de pêche qui s'appelle Port Maria et c'est de là que partent les bateaux pour aller visiter les îles connues comme par exemple Ouatt, Oedic et Belle-Île-en-Mer. Quibron passe d'environ 4500 habitants pendant l'année à plus de 50 000 personnes qui viennent pendant l'été. Les touristes aiment faire du shopping dans les magasins se détendre dans le centre de thalassothérapie très connu et profiter de la grande plage c'est fini pour la vidéo du jour j'espère que ça vous a plu de vous promener avec moi si c'est le cas, pensez à mettre un pouce comme ça je sais que ça vous plaît attends, je ne sais plus ce que je dois dire attends. je vous mets quelques vidéos que j'ai tournées en Bretagne il y a quelques temps pensez à les regarder et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao